Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation, de formation sur le back-office de Ça C'est vrai que déjà, à chaque fois qu'on se connecte sur le site, il y a une vidéo pour chaque partie. Lorsque vous allez dans euh, euh, achat alimentation du compte, par exemple, vous allez vous rendre compte que comment euh, la procédure d'alimentation du compte Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs éléments concernant le back-office sur les dernières nouvelles du projet qui se tient le dimanche. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient des, des lacunes concernant la manipulation de leur back-office. On a trouvé bon de, de programmer ce bon Voilà, comme je disais tantôt, à chaque fois que vous vous connectez, vous voyez, il y a déjà une vidéo qui vous attend pour chaque élément, chaque onglet du back-office pour vous expliquer l'alimentation du compte. Et voilà, il y a déjà une vidéo qui m'attend là pour me présenter les différents moyen euh, que 10 a mis sur pied pour pouvoir alimenter le compte. Il suffit de regarder la vidéo et d'appliquer tout ce qui est indiqué. Donc pour ce qui est de l'alimentation du compte, la vidéo est là parce que euh, en fait c'est là pour ça pour permettre aux gens de, de comprendre comment ils doivent faire et ne plus avoir forcément besoin euh, de l'aide de quelqu'un et apprendre en autodidacte. Voilà, vous pouvez fermer tout simplement. Alors dans le back office en haut, on a la section qui concerne le coût de l'action d'IJU, vous voyez mon cuisseur là, le coût de l'action d'IJU. Au fur et à mesure que ça évolue, la valeur change. Ici, c'est le compte personnel. Lorsque vous rechargez de l'argent dans votre compte d'IJU, il arrive sur le compte personnel. Et ici, dans Affilié, c'est le lieu où arrive l'argent provenant des bonus d'affiliation de vos partenaires. Vous pouvez effectuer des opérations, par exemple, pour, euh, voici les raccourcis pour le paiement par account. compte donc le paiement de vos tempéraments. Vous cliquez sur personnel, si l'argent est sur le compte personnel, et vous cliquez sur paiement par compte Automatiquement, vous allez vous retrouver sur, euh, sur, sur la page du paiement de, euh, de vos tempéraments. Vous voyez et le nombre d'actions que vous allez avoir. Et ici, directement, vous voyez compte personnel 28 dollars. Si je veux payer, par exemple, ce, pack, ce, ce, ce, ce compte, euh, le tempérament, c'est 10 dollars. On va profiter pour voir comment se fait le paiement à tempérament. Lorsque si vous avez cliqué sur paiement par à compte, ici, vous pouvez choisir, vous voyez, de payer à partir du compte personnel, ou bien vous pouvez choisir de payer à partir du compte affilié. Ça, c'est une option qui a été ajoutée dernièrement parce qu'avant de pouvoir faire le paiement, il fallait forcément transférer du compte affilié vers le compte personnel. Donc, vous voyez, ici, vous n'avez pas besoin de transférer de l'argent. Vous choisissez sur le compte à partir duquel vous voulez payer et vous faites le paiement. Donc là, je vais choisir payer à partir du compte, euh, du compte personnel. Le montant du tempérament, c'est 10 dollars. Vous pouvez rentrer tout, tout, tout il y a, euh, vous allez voir, il y a 9 mensualités qui n'ont pas encore été payées. Ce qui veut dire qu'il y a 90 dollars qu'il faut payer. Donc, vous pouvez rentrer de 0 à 90 dollars. Pour ce cas, par exemple, j'ai cliqué sur payer, le paiement a été fait. Vous voyez, le compte personnel a été débité de 10 dollars. Et effectivement, le nombre, là où vous voyez 10 J.U., c'est le solde le nombre d'actions que vous avez effectivement déjà payées. Et à côté, vous avez 510. Je tiens toujours à préciser que ces actions ne vous appartiennent pas. Alors, il serait mieux de les partager. Comment Vous inscrivez des personnes et euh, vous leur donnez à chacun 500. Vous leur donnez à chacun 100 actions gratuitement. Et comme vous avez 500, ça veut dire que vous pouvez les donner à, vous les donner à 5 personnes différentes. Comment est-ce que cela se passe Pour savoir. Pour pouvoir euh, offrir ces 500 actions à ces 5 personnes, vous devez aller dans la section pour euh, le programme partenaire. Je vais, C'est ici à gauche, vous voyez, programme partenaire. Vous cliquez dessus, programme partenaire. La page est en train de charger. Et vous allez sous-onglet qui vous permet de voir aussi l'arborescence de votre structure. Et vous pouvez voir, quand vous cliquez sur... Pour grand partenaire, vous allez dans mon équipe, ici, mon équipe. Là, vous allez voir afficher là, partir de leur nom, de leur pays, ou de leur ID, ou de leur email, pour pouvoir retrouver la personne que vous un, ça, c'est les partenaires de niveau 1. Et 2. c'est pour dire que c'est les partenaires de niveau 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque vous voulez offrir, par exemple, un cadeau de 100, 100, 100, 100 actions à quelqu'un, vous voyez, par exemple, ici, le niveau 1, le premier nom, là, on a Chris, on en a. Euh, vous allez basculer vers la droite, vous allez basculer vers, on n'arrive pas vraiment à voir. Si vous voyez mon curseur, la dernière ligne à droite là, la dernière, je vais essayer de réduire le zoom, sûrement ça doit être à cause du zoom, voilà c'est exactement ça. Donc vous voyez la dernière colonne à droite, où il y a les deux flèches là en principe et le juste qui est marqué, c'est pour dire que j'ai déjà donné les 100 actions cadeaux à Chris Onara. En, en principe, vous devez voir ici un papier cadeau. Vous cliquez dessus on vous demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir envoyer sans euh, actions à telle personne vous, vous, vous cliquez sur OK pour valider et la personne reçoit instantanément ses 100 actions gratuitement. Donc voilà euh, comment ça se passe. Lorsque vous inscrivez quelqu'un, il fait la vérification de son numéro de téléphone. Vous venez vous lui offrir 100 par cadeau. C'est là. De... Et comprendre pourquoi est-ce que non, ils comprendront que c'est de l'or entre les mains. Voilà. À côté de cela, euh, niveau D2, c'est le niveau de, de statut de la personne dans le programme de partenaire DJU. Et cette, ce, ce petit médaillon que vous voyez sur le profil, c'est pour indiquer juste que la personne, a partenaire, licencié, investisseur, licencié, de niveau D2. Ici, là où il y a arborescence de la structure, je voulais bien partager ça avec vous. Comment votre structure, c'est beau à voir. La structure apparaît là, voilà, vous voyez. Ça, ce sont les différents partenaires ce leader-ci a, vous voyez, et vous pouvez, ça c'est le niveau 1. La première ligne, vous pouvez voir encore les sous-niveaux. Si par exemple, vous cliquez là, vous voyez comment il y a une autre arborescence qui se crée. Si vous cliquez par exemple là, là, voilà, il y a une autre qui se crée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez voir le niveau de profondeur de votre structure et identifier chaque élément à partir de son, de son ID. Je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est aussi très, très beau à voir. Aussi, Ici, à gauche, à ma gauche, bien évidemment, vous pouvez voir Diju Éducation. Euh, L'entreprise Diju, c'est c'est tout un écosystème dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la les êtres humains en pathologie et aux nouvelles tendances. Par, euh, soit donc Diju a mis sur des cours d'éducation. Ces cours d'éducation-là valent euh, de l'or, pas moins de 200 dollars en général pour un seul cours. Mais euh, Diju, comme par exemple le premier qui est euh, le chargé. J'espère que ça pourra nous laisser... Euh, voilà, comment devenir investisseur en capital risque C'est très important. C'est très important. Pourquoi Parce qu'avant de se lancer dans un investissement comme celui-ci, il est important de savoir comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que je peux en tirer et quels sont les différents euh, risques qui sont liés. Donc, il y a ce cours qui est gratuit. J'invite tout le monde à le suivre en cliquant juste sur détail. En français, je vous invite aussi à le suivre. Il est gratuit. Et ensuite, il y a un cours qui actuellement est encore uniquement en russe sur la difamme euh, d'un élément de l'écosystème DigiU qui permettra aux investisseurs et euh, de l'écosystème d'avis Donc voilà, euh, à partir de DigiU, à part... Euh, donc Digiwells c'est le premier produit monétisé de DJI qui permet aux, aux investisseurs de recevoir des dividendes. D'ailleurs, plus tard, le 10 du mois prochain. Euh, tout le monde peut investir dans DigiWealth et tout le monde... Le minimum d'investissement, c'est 500 dollars en USDT pour recevoir par mois entre 2 et 7%. Maintenant, la, la nouvelle euh, chose que je voulais aussi partager avec vous, c'est l'onglet nouvelles. C'est partager souvent les dernières nouvelles du sans avoir les que la page de charge. Voilà, lorsque vous arrivez sur la partie nouvelle, vous voyez souvent les différentes publications que nous effectuons dans les groupes, les forums, euh, les forums, vous allez vous rendre compte que tout ça se trouve dans votre back office. Donc les informations que nous envoyons dans les, les différents forats ne sortent pas du ciel, mais sont prises dans les back-offices. Et chacun peut avoir ces informations-là dans son back-office. Maintenant, euh, regardez par exemple euh, la publication que voici, comment augmenter ses dividendes avec Digi Wells. Voilà, vous cliquez sur plus de détails. Euh, des gens sur les réseaux sociaux vous partez vous n'avez pas besoin de copier le texte ou bien toute euh, autre chose pour aller copier la coller là-bas et ensuite mettre votre lien de parrainage parce qu'il est important aussi quand vous partagez euh, une information l'astuce est toujours de mettre votre lien de parrainage en bas ne publiez pas sans accompagner votre publication de votre lien de parrainage si vous le faites si fait, alors il faudrait que ce soit pas oublié aussi simplement. Alors, quand vous arrivez sur cette page où toute l'information est là, comment on commenter ces revenus avec du JUES, euh, ce que vous pouvez faire, vous voyez ici, on dit partager l'actualité. Partager l'actualité. Vous cliquez sur partager l'actualité. Vous voyez, vous pouvez les partager euh, ces différentes informations-là avec euh, sur plusieurs réseaux sociaux comme Twitter, Vicentech, euh, Facebook, WhatsApp et aussi Telegram. Mais vous allez vous rendre compte de l'astuce. Je vais, je vais choisir Vicantech, par exemple. Vous allez vous rendre compte ici, c'est que quand vous partagez votre lien comme ça directement à partir de votre back-office. Euh, bon, ici, sur les commentaires, on peut mettre n'importe quoi pour que quelqu'un puisse se voir et essayer de comprendre. DigiWealth, euh, increase your value. Voilà, je préfère mettre ça comme ça. Euh, increase your value. Vous pouvez partager ça comme ceci en cliquant juste sur euh, « Envoyer ». Et la ici, c'est que voici Envoyer », voilà. Vous pouvez partager comme ça et cliquer juste sur « Envoyer » ça directement à partir de votre back-office. Ok, Voici la publication mon, mon fil, mon actualité. À partir de votre back-office, vous allez vous rendre compte que si quelqu'un clique sur ce lien pour suivre l'information que vous avez partagée, apparaître comme un lien. Vous voyez ici, ça apparaît comme un lien. Si quelqu'un clique dessus et écoute et lit toutes les informations, ensuite clique pour s'enregistrer, la personne s'enregistre automatiquement avec votre lien de parrainage, automatiquement sur votre ID. Est-ce que vous voyez l'astuce? Donc, c'est une façon pour vous aussi utiliser pour pouvoir partager l'information sur les réseaux sociaux et cela vous permet de ne plus avoir aussi souvent besoin d'ajouter votre lien de parrainage à la fin. Parce qu'il est important de savoir que quelqu'un peut voir votre publication sur les réseaux sociaux et a envie de s'enregistrer. Mais si vous ne l'aidez pas, en y, ajoutant votre, en y ajoutant votre lien de parrainage, la personne peut aller s'enregistrer sous quelqu'un d'autre parce qu'elle n'a pas vu votre lien de parrainage. Les gens en général sont, euh, comment dire, on n'a on pas, pas l'habitude de venir demander, en fait, euh, de, on dit... Est-ce que tu peux m'envoyer le lien pour que je m'enlève sur ton opportunité C'est intéressant. C'est plus intéressant lorsque on voit quelque chose, Moi, ça m'arrive, lorsque je vois quelque chose, je, suis, je veux directement le lien. Je veux directement le lien pour... Je n'ai pas envie de vous trop tégiverser. Je veux moi-même aller voir comment ça se présente. Donc, si directement vous mettez le lien et que la personne clique, la personne veut s'enregistrer, vous allez voir. Vous allez seulement recevoir une, euh, une annonce de votre bot DJU pour vous dire que Quelqu'un s'est enregistré via votre lien. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe. En ce moment, donc, vous pouvez peut-être écrire à la personne par email en espérant que la personne vous réponde parce qu'en général, les, les gens n'aiment pas regarder les emails. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est un excellent moyen aussi de communiquer lorsque la personne n'a pas votre numéro de téléphone. Donc, rien qu'avec l'email, vous pouvez lui écrire et lui proposer votre aide pour l'aider à terminer son. N enregistrement. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la section nouvelle aujourd'hui. Ensuite, nous allons aller dans la section nos produits, nos produits de l'écosystème Diju qui vont permettre d'augmenter euh, véritablement nos dividendes. Eh bien, il y a Diju Education qui est un, autre, qui est un produit, je vous dis. Vision. Voilà, je vais cliquer sur Diju Vision. Vous voyez, Alpha, c'est pour dire que euh, le, le produit est encore commercialisé. Donc, euh, oh, pourquoi tu veux me dire? Voilà. Diju Vision, voici comment cela s'affiche. Vous voyez, euh, on dit ici que Diju Vision est basé sur la technologie d'intelligence artificielle, la vision par ordinateur. Le service est actuellement en mode test et sera mis à jour ultérieurement. Qu'est-ce que Diju Vision peut faire? Reconnaître des objets. Vous allez voir une petite vidéo que j'ai enregistrée euh, en journée pour vous pouvoir montrer euh, l'importance de cet outil Diju Vision et aussi... Euh, je tiens à rappeler que c'est une application que j'ai utilisée, l'application Digio sur Play Store, qui peut déjà faire ça, malgré qu'elle est encore en alpha test. Elle peut aussi distinguer les gens par sexe, et distinguer les gens et aussi leur sexe, et les émotions, et aussi leur âge. Voilà. Euh, à partir du back-office, ici déjà, je, ici c'est pour les visages, je vais allumer la caméra, vous allez voir. Et me dire euh, mon âge et aussi euh, si je suis un homme ou une femme, vous allez voir, nous allons voir tout cela. Ensemble, il faudrait maintenant que la caméra s'allume. J'ai déjà cliqué dessus. Nous disons aussi en même temps euh, bon arrivée à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, nous attendons que la caméra de visage s'allume. Elle va s'allumer, elle va s'allumer. Elle va s'allumer. Et si déjà vous avez euh, des questions euh, à la base par rapport. Euh, au back-office ou un élément du back-office dont vous voulez euh, qu'on qu en parle, n'hésitez pas à, à la, la mettre déjà dans les commentaires. Nous allons y revenir tout à l'heure. Oh, je ne sais pas pourquoi ça perd le temps comme ça, mais on va y revenir. Alors, euh, ceci, c'est pour Diju Vision. Continuons d'abord avec Diju Vision. Euh, Diju Voice. Voice, tout ça sont des produits que Diju pour pouvoir augmenter nos dividendes. Eh bien, ici, Diju Voice, c'est un service en ligne qui vous permet de créer un fichier audio à partir de texte. Vous imaginez à quel point ça peut être très très fort. Le service fonctionne en mode texte uniquement et en anglais et en russe avec une limite de 200 caractères. Un produit qui va permettre, euh, vous écrivez votre texte, ensuite vous générez un fichier audio qui va euh, lire votre texte automatiquement. Et euh, cela avec la voix, avec votre voix. Vous voyez un peu à quel point l'idée, est géniale. Vous écrivez un texte et vous générez un fichier qui va lire ce texte. Un, un fichier audio qui sera en train de lire ce texte avec votre voix. Euh, ici actuellement aussi, on ne peut pas faire de, de tests parce qu'on peut pas faire d'essai. C'est encore en, en la vidéo et la vidéo enregistrée que je vous ai dit. Je vous ai déjà enregistré une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Eh bien, je vais, je vais la, la passer et partager, ça peut être intéressant. changer le je partage. J'espère que tout le monde voit euh, la vidéo. C'est bon? Hello? Gérard, c'est bon? Ouais, pour euh, Alex, c'est bon. Ah, OK, c'est bon. OK. Merci, monsieur Alex. Je vais donc lancer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, DJU Vision, C'est une application qui est déjà sur, sur, sur Play Store. Vous pouvez télécharger et aussi voir à quoi ça, ça va ressembler plus tard. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo encore pour montrer aux gens l'importance de la technologie d'intelligence artificielle, de Digi vision qui permettra de, de déterminer, d'identifier les éléments, rien qu'à partir de, de, de cette application qui pourrait être utilisé dans plusieurs différents endroits comme euh, des voitures, des voitures automatiques. Autonomes, je veux dire également. Et regardez par exemple ici la testing. Donc, déjà que là, il s'agit d'un bouc, voilà. il s'agit d'un cahier. vous voyez. Là, on voit euh, exactement, ça dit clavier. Et euh, là, ça voit laptop et là ça précise que voici euh, le keyboard, voici euh, le clavier et là c'est le laptop. Euh, on va essayer de l'avoir. On se rend compte qu'effectivement, ça parvient à détecter une télécommande. Euh, là, ça parvient effectivement à détecter euh, une mouse, euh, une souris. Voilà, si je mets par exemple ma main là, tu vois, ça va dire une personne. Une personne, donc c'est magnifique. DJU, c'est le futur. Voilà, DJU, c'est le futur. Je pense que euh, tout le monde a bien vu à quoi ça va ressembler, à quoi ça va ressembler, et euh, on revient encore sur une autre page. On demande de, euh, la caméra. Je vais encore essayer de voir. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça fait ça maintenant. Et pourtant, en journée, j'ai bien, euh, bien travaillé avec cette, cette caméra. Et ça m'a donné euh, carrément euh, ça carrément donné aussi euh, sexe, âge et bon, pas pour la taille quand même. Mais bon, je pense que vous avez vu un peu les prochains produits qui arrivent dans l'écosystème du jeu et qui vont permettre à. Euh, d'augmenter nos revenus. Donc voilà un peu ce sur quoi l'entreprise est aussi en train de travailler en espérant que euh, avant la fin du webinaire euh, la caméra pourra s'allumer et euh, permettre qu'on puisse faire le test ensemble. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et euh, nous allons passer à une série. Je pense que euh, le leader euh, Gérard peut avoir quelque chose à nous dire. Vous savez, 10 a toujours des gagnants nouvelles. Chaque jour qui passe, euh, comme on dit souvent, chaque jour 42 quand on se réveille, il y a, a de nouveaux dossiers. Alors, euh, je, vais, je vais mettre stop déjà euh, euh, à l'enregistrement et nous pourrons passer à la séance des questions-réponses. Merci.